Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 3 minutes pour changer de vie. Comme vous le savez, je vous retrouve tous les mardis avec la même intention de pouvoir vous aider à changer votre vie et combattre cette intention, cette idée générale que le changement prend beaucoup de temps. Ben non, il peut prendre quelques secondes. Et pour vous aider, je partagerai avec vous mes secrets, mon expertise et tout ce que j'ai bien pu apprendre dans les livres à travers mes formations et tous les experts que j'ai interviewés. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un thème qui me tient beaucoup à cœur. Et je vais le faire à travers une belle histoire. L'histoire d'aujourd'hui, c'est la suivante. C'est euh, un, un prof universitaire qui avait l'habitude, en fin de promotion, d'offrir un bracelet à ses, euh, à ses euh, élèves en disant « qui tu es fait euh, toute la différence ». Et en fait, les élèves étaient toujours contents. C'est un petit bandeau mauve écrit dessus avec des lettres en or. Et il les offrait. Et il expliquait pourquoi. Il offrait ce, ce bracelet, en, en l'occurrence, ce petit ruban. Parce qu'il disait que tu as telle qualité qui faisait la différence. Et qui a fait la différence toute l'année, telle autre, etc. Puis ça, ça avait tellement plu qu'il s'est dit, tiens... Cette année, je vais quand même faire un test et voir comment ça peut impacter à un niveau communautaire. Donc, il a pris les élèves de la dernière promotion et il leur a offert donc le ruban. Mais il en a offert trois autres en leur disant, voilà, si vous acceptez celui-là, je vais vous en offrir trois. Et vous allez l'offrir à quelqu'un de votre choix. Alors, il y en a eu un qui est parti euh, le lendemain parce qu'il travaillait à mi-temps. Il est allé voir son patron qui d'habitude était grincheux, colérique, mais quand même un homme bon. Et il était beaucoup craint, personne ne l'approchait. Donc timidement, il va, il toque à sa porte, il rentre, il dit écoutez voilà, j'ai un petit cadeau pour vous, je serais vraiment ravi que vous l'acceptiez. Et il dit, mais euh, oui avec plaisir, il était un peu perturbé le patron, personne ne lui faisait de cadeau. Il dit voilà, je vais vous offrir ce... Ce ruban, et sur ce ruban, il y a marqué qui je suis, fait toute la différence. Et pour moi, vous avez fait la différence. Depuis que je suis arrivée, vous avez été un excellent mentor, vous m'avez supervisé et vous m'avez tellement apporté de choses. Il était « Est-ce que je peux vous l'offrir ?»« il était, euh, euh, euh, Oui, d'accord, bien sûr, avec plaisir. » Il lui met autour du poignet. Il dit « Mais maintenant, je vais vous demander autre chose. Voilà deux autres rubans. J'aimerais que vous les offrez aussi. » aux personnes de votre choix parce que je dis, on n'a pas envie que cette chaîne s'arrête. Voilà, c'est notre prof qui nous a fait ce beau cadeau et on est en train de voir comment on peut impacter la communauté comme ça. Il fait bon, d'accord, je prends tes deux rubans, etc. Il finit sa journée, le patron, il rentre complètement crevé, fatigué, harassé, tard. Et là, il va à la rencontre de son fils de 14 ans. Et tu sais, j'ai eu une journée vraiment dure, mais plus longue, dure, harassante, mais plus je m'approchais de la maison et plus je pensais à toi. Et parce que regarde ce qu'on m'a offert aujourd'hui. Et il montre le bracelet à son fils. Il dit, tu vois, il y a ça, qui je suis fait toute la différence. Et en fait, la seule personne que j'ai eue en tête quand on m'a demandé d'offrir ces rubans, c'est toi. Parce que toi et ta maman, vraiment, vous êtes les deux personnes qui font vraiment la différence dans ma vie. Tu sais et ça, je fais un petit coucou à mon fils Raleigh aussi et à toutes les mamans qui ont mon fils. Euh, tu ne fais pas tes devoirs à temps. Ta chambre ressemble à un foutoir de temps en temps. Tu passes plus ton temps à sortir, à être avec les copains plutôt qu'à travailler. Et je suis vraiment tout le temps derrière ton dos. Mais j'oublie des fois de te dire à quel point tu es important pour moi. Je te dis... J'oublie de te dire à quel point je t'aime et à quel point... T'es quelqu'un de formidable et que tu fais une sacrée différence dans ma vie. Et euh, ça, c'était pas prévu dans l'histoire. Il pleurait pas le papa, moi aussi. <rire> et au fait, à ces mots, le gamin commence à pleurer, pleurer, pleurer, pleurer. Et là, son père, il le prend dans ses bras. Il fait "Mais est-ce que j'ai dit quelque chose qu'il fa qu fallait pas Est-ce que j'ai..." Et le gamin lui dit, non, papa, tu sais, ça fait 14 ans qu'on te voit comme un fantôme, tu rentres tard le soir, tu es toujours fatigué, tu n'as jamais le temps pour nous. Ben, du coup, je me suis toujours sentie pas aimée, pas à ma place. Et à l'école, forcément, ça ne va pas non plus. Et je voulais vraiment finir avec ma vie. Et j'ai vraiment pensé à vous débarrasser de moi et peut-être même à me suicider. Mais avec ce que tu viens de me dire, papa, tout a changé aujourd'hui. Et les deux.. Enfin, le père et le fils, se sont pris l'un dans les bras de l'autre et à partir de ce jour-là, beaucoup de choses ont changé. Combien d'entre nous, sincèrement, on pense les choses mais on ne les dit pas Notre femme fait un super plat, on ne lui dit pas que c'est bon, mais on mange parce que c'est normal, c'est bon, la preuve. J'ai tout mangé, donc ça prouve que c'est bon, je n'ai pas besoin de lui dire. Combien de fois notre mari se fait beau pour nous et on le regarde à peine, nous faisant un petit sourire mais on ne lui dit pas qu'il est beau. Combien de fois on ne va pas dans un restaurant et on mange quelque chose de bon, on ne se prend pas la peine d'aller à l'équipe de cuisine pour leur dire merci, c'est génial. Par contre, dès que c'est mauvais, on n'arrête pas de dire c'est froid, c'est trop pimenté, c'est fade. Parce qu'en fait, les choses qu'on pense et qui sont positives, on a du mal à les partager des fois par pudeur, par oubli par manque de courage, mais on a beaucoup plus tendance à partager les choses qu'on n'aime pas. Ta chambre ne ressemble à rien. Regarde le bordel dans tes devoirs. Regarde le fait que tu n'es ne, tu pas focalisé sur tes études et que tu es tout le temps en train de sortir. Mais en fait, non. Je pense que si, ce message, c'était pour vous dire, soyez connectés à votre cœur. Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que je faisais, mais aujourd'hui, je le fais. Quand je vais dans un restaurant et que je mange et que c'est bon, je prends la peine d'aller voir l'équipe de cuisine. Et je toque à la porte et je dis, est-ce que je peux parler au chef Et le chef, il sort, je dis voilà, je suis venu juste vous dire que je parle en mon nom, au nom de toutes les personnes qui sont là, que vous avez fait notre bonheur, c'était tellement bon, c'était génial. Vous ne pouvez pas imaginer comment toute l'équipe... Afti, ils me font l'étalage complet de leurs dentissons, ils sont tellement heureux, pourquoi Parce que d'abord c'est un compliment qui sortait du cœur, mais c'est d'abord un compliment que j'ai pensé, mais que j'ai mis en application. Alors mon message d'aujourd'hui, vous aimez vos parents, super Prenez le téléphone, dites-le leur avant qu'il soit trop tard, avant qu'on les enterre. Vous aimez certains aspects de votre fils ou de votre fille, pas tout, je reconnais Dites-le lui en face, souvent en les prenant dans leurs bras. Pareil, votre épouse, votre conjoint fait des choses top, dites-le lui. Et ne partez pas du principe que c'est bon, il le sait. Pour l'anecdote, <rire> j'ai une copine une fois qui a peur de faire la cuisine et que ses deux garçons avec le mari ne disaient plus rien. Un jour, elle leur a posé du foin et ils, sont, ils ont répondu. Je me mais c'est quoi ça C'est une blague ou quoi Elle leur fait, ah non, ben bah voilà au moins, au moins, vous parlez. Quand quelque chose n'est pas bon, que ça ne vous correspond pas, au moins, vous parlez. Alors maintenant, à partir d'aujourd'hui, si vous voulez avoir quelque chose sur la table, c'est terminé. C'est Soit vous me dites que c'est bon, soit vous allez avoir du foin tous les jours. Ça, c'était pour l'anecdote. Voilà pour aujourd'hui. C'était Nehidrachet. À une prochaine vidéo. Mais avant de vous quitter, je voulais vous dire quelque chose. Aidez-moi. Si cette vidéo vous a plu, à la partager un grand nombre pour élever le niveau de la toile et laisser quelque chose de positif à nos enfants, à nos petits-enfants. Vous avez vu, lu, vécu une histoire extraordinaire, please partagez-la avec nous, comme ça, ça nous donnera la possibilité de la raconter. Je vous promets que si c'est une histoire qui me touche, je la raconterai. Vous m'envoyez l'histoire à contact.com. C'était Nehid هذا هو الله يحبكم